Salut tout le monde, bienvenue à Weedman. Euh, Aujourd'hui, le facteur est passé, cadeau d'un abonné. J'ai reçu une enveloppe, euh, je pense que c'est Tristan qui m'a envoyé ça. J'ouvre ça euh, immédiatement. Tristan m'a envoyé du cannabis, euh, deux variétés je crois. Oh, avec une petite lettre. Tristan, un abonné YouTuber. Continue ton travail sur ta chaîne. All right, all right merci. Donc ça, c'est du cannabis. Je suis pas sûr qu'il ait fait pousser ça. Ça se pourrait peut-être que ça soit du cannabis de la rue, je crois. Deux variétés. Black Diamond. Et puis, Blue Fin Tank Cush. Écoute, moi, on va tout de suite, tout de suite, le dire que si c'est bon, pas bon. Puis... Euh, on va tout de suite ouvrir ça. On va commencer avec le Black Diamond. Euh, J'ai aucunement idée. Hein? Je viens d'ouvrir l'enveloppe devant vous. là. Puis ça va être quand même... <rire> ça va être quasiment instantané. Êtes-vous prêts? Voilà. Un petit bout particulier. On à avoir la réponse plus rapide que ça. Le cannabis est sèche. Le hey, euh.. <rire> Black Diamond Ça a l'air beaucoup mieux que, que ce que je pensais Je vais fumer ça tout de suite Tout de suite, tout de suite, je fume ça immédiatement Immédiatement Ça c'est le Black Diamond il a écrit tout de pourcentage dessus. Euh, il a écrit 19% de THC. Je sais pas comment tu sais pour avoir le taux de THC euh, si euh, c'est du pas de la rue. Ça doit être acheté sur le BC. Je ne sais plus c'est quoi finalement. Tristan, tu regardes mes vidéos. Tu écriras en bas là. Au jeu d'écrire finalement. Là. quand même bien comme senteur, une senteur vraiment unique, que j'ai jamais senti à la SQDC. Le Black Diamond, encore mm. une fois, si vous achetez du Black Diamond d'un site à l'autre, hein, c'est pas toujours la même, même même goût. Des fois, là, euh, je sais pas si c'est la phénotype, je <rire> peux pas me tromper. là. Mais c'est pas seulement la façon de faire pousser qui peut avoir des goûts différents, c'est euh, le mini-plan lui-même. Qui à la base peut avoir déjà une différence. Oh, tu m'as donné une bonne quantité. Euh, Est-ce que je peux en rouler deux à la place de un? Ça va être bon de m'en faire deux avec ça, mon ami. On dirait que le papier raw il prend moins l'eau que le papier que j'avais auparavant. Je me roulais des joints avec le même papier depuis une semaine. Là j'ai fait le ménage puis là je suis revenu avec le raw j'ai mouillé mes doigts puis euh, il prend un peu moins l'eau. Est-ce que c'est bon C'est pas bon Je peux pas te le dire. C'est juste que là il, il a fallu genre mouiller mes doigts. All right, euh, merci Tristan. Merci Tristan, je pensais ne euh... pensais pas euh, avoir le goût de, de le rouler comme ça, j'ai peut de penser euh, mettre ça de côté. On va essayer ça, écoute, si euh, ça goûte l'engrais, puis euh, je te le dis tout de suite mon homme, ça va faire mal, je sais que ça va te faire mal. ça sent bon man ça sent bon c'est pas boisé c'est pas épicé le black diamond c'est ça sent bon hein ça sent pas euh, boisé non plus le pain là pinène pantoute ça goûte euh, sucré on va dire Ça sent bon, man. Bon, le papier du bout était brûlé, là. Là, on va fumer du pot, pour vrai. Black Diamond, cadeau d'un abonné. Merci, Tristan. Popé, popé. Il est fort, man! Il est fort! Je suis un peu surpris, man! Pas triste Tristan! Pas plus, pas en tout! Ton Black Diamond... <coughs> il est fort! Quand j'avais déjà fumé ça, Black Diamond, qui il était pas de même! Mais il y avait du trichome là-dessus, mon homme. Comment commence à faire frais dehors, là. Comment commence à mettre le chauffage quand on fait dodo. J'économise du cash, man, si je veux m'acheter du cannabis de la SQDC. Hey, je voulais vous dire quelque chose, des boys. Euh. Gros sujet de conversation, il y a beaucoup de monde là, dans ma dernière vidéo, euh, le cannabis euh, de EXO à 125$, 70$ pour un once. Euh, il y a des commentaires qui disaient que du cannabis avec un taux de THC à 15% ça devrait coûter moins cher. Hey, écoutez, n'oubliez pas que les produits de Broken Coast c'est 46$ et puis vous pouvez avoir la possibilité d'avoir du 15%. Et puis, euh, il y a des produits à 20$ euh, avec EXO que vous pouvez avoir la possibilité d'avoir du 18%. Donc, si vous avez un produit EXO à 18% et un produit Broken Coast à 15%, ça n'a aucun rapport que le 15% doit coûter moins cher. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire que du cannabis à 12%, ça vaut 100$ du cannabis à 15%, ça vaut 125, ça n'a pas rapport. Du pinkush à 20%, c'est supposé coûter bien plus cher que du Sensi star à 28. Encore une fois, les terpènes peuvent jouer pour chacun, mais le Broken Coast, une personne qui parle de même, c'est sûr qu'il ne dépensera jamais 46$ pour un Broken Coast, puis il ne pourra jamais savoir c'est quoi la grosse qualité. Encore une fois, les personnes qui parlent comme ça, qui pensent que si le taux de THC est super bas, faut que ça coûte très vraiment pas cher, mais peut-être que s'ils se payent un Broken Coast, peut-être qu'ils comprendront même pas qu ce qu'ils ont entre les mains. C'est comme les gens comme moi, qui ne connaissent pas le vin. Si on me donne une bouteille de vin du dépanneur, une bouteille de vin qui coûte 100$, peut-être que je verrai même pas la différence. Parce que je connais pas ça. Mais ceux qui connaissent le cannabis, tu peux pas être indifférent euh, aux produits Broken Coast, euh, aux produits Grell, euh, DNA génétique, de très beaux produits malgré que j'aime pas le moonbeam et le sunset quand même une très grosse qualité de cocotte lbs mais weedman n'aime pas les arômes moi j'aime beaucoup beaucoup san rafael beaucoup beaucoup san rafael euh, leurs produits à 30 dollars moi je trouve ça vraiment exceptionnel Les produits tweed. Non seulement j'aime pas les arômes des produits tweed. Mais à 36$. C'est beaucoup trop cher pour la qualité de cannabis qu'ils nous donne. Arrêtez de dire que le pourcentage. A le rapport avec le prix. Un sweet scone qui est plus disponible à SQDC. Hey, J'avais ça à 15%. Hey, C'était exceptionnel pour vous. Hey, on sait tous que le Le grill. Le Purps de Grill est revenu. Euh, vraiment, vraiment, très heureux de ça. Euh, 22%, là, euh, la production qui a été distribuée à travers les magasins. Hey, merci Tristan, vraiment surpris du Black Diamond. Vraiment surpris. Je le trouve très fort. Euh... Mais je pense pas. C est, c est, c est, c est, je pense que ça a été bien flushé. La qualité des tricônes, vraiment exceptionnelle, vraiment cristallisée. Vraiment spécial. Rappelez-vous qu'un Broken Coast à 15% va toujours coûter plus cher qu'un qu produit... Euh, qu'un produit exo à, à, à 18%, vous comprenez la qualité, c'est vraiment. Ça par rapport à le pourcentage. Ça a le rapport à un certain point, mais. Le goût, le, le buzz est différent. Le buzz est meilleur. C'est pas pareil. Un Broken Coast à 15%, tu fais une puff, tu apprends t tranquillement, tu y goûtes, man. C'est. Tellement cher ce Broken Coast, le gros, c'est tellement cher, man. Hein? J'ai pas les moyens de me payer ça. Tabarouette le Rockstone. Wow! C'est quelque chose. Oh! Fuck. Black Diamond. Je sais pas où tu as pogné ça, man. Tristan, merci. Euh. Là, on m'a dit d'aller voir un autre site à place de Leafly. Euh, on m'a suggéré d'aller voir LIFT.co. LIFT.co. On m'a dit que c'était un, un, un peu un compétiteur à Leafly. Ok, euh, je vais écrire euh, Black Diamond. Diamond, c'est une compagnie qui est quand même reconnue, ce... non, j'ai mal j'ai mal écrit mon affaire, bon c'est peut-être pour ça que, peut-être pour ça qu'il y a moyen populaire, on va voir sur des flics peut-être que j'ai, peu importe, ah peu importe, peu importe, on va voir pareil, ouais ouais on va les voir, ok c'est beau, j'ai compris. Leafly. Oh! Oh! Ils ont tout changé à patente. Euh, Explore. Comment ça qu'ils savent ce que je reste? Ok. Black. Diamond. Il y a du couche là-dedans. peu tu tu On l'a trouvé, Black Diamond. Euh. Supposé de calmer. C'est un indica. C'est un cross entre le Blackberry et le Diamond OG. Puis OG, c'est quoi tu penses? On va le cliquer sur le Diamond OG. Blackberry, Diamond OG. Puis le Diamond OG, c'est du OG Kush. Fait que. Le Diamond OG, c'est une marque, une variété qu'on ne connaît pas mélangée avec du OG Cush. OG Cush, c'est vraiment euh, l'ingrédient de base pour Winman. Euh, tous les produits à base de OG Cush, c'est vraiment favorable pour Winman. Il n'y en a plus de cariophilène, Il peut y en avoir, mais le OG Cush, c'est incroyable. Mais malgré que j'aime mieux le Pink Cush, j'aime mieux le euh, Purps, j'aime mieux le docidos. Oji Kush je capote, Gorilla Glue je capote Écoute, vraiment, vraiment surprenant le Black Diamond, je sais pas Je sais pas t'as pogné ça là, Mais bien surprenant je laisse là-dessus, puis euh, je voulais te dire, euh, j'attends le facteur, et puis euh, ça va être vraiment spécial. Ciao les boys, à la prochaine!